Premier obstacle au niveau structurel. Structurel pour l'Assemblée générale de l'AGE constitutive des membres du bureau, membres du bureau de plateforme très, très répandu à, à quelques régions de Madagascar. Donc, à ce moment-là, nous trouvons que c'est un un peu ou un grand freinage pour notre euh, activité. Euh, un exemple concret. Quand on réalise un projet, il y a des présences de chaque euh, membre du groupe pour discuter et réaliser notre plan d'action. Mais euh, quand il y a des, un peu d'absence pour les membres, le quorum n'est pas atteint par exemple. Mais peut-être il y en a aussi des, des idées qui ne passe plus, surtout pour les collèges représentés par l'une qui est quelqu'un qui est absent. Et deuxièmement, le deuxième obstacle, à Mourmanie, il y a des destructions ou des dégradations rapides pour l'environnement l'environnement en général, euh, par exemple l'environnement à euh, la destruction ou de l'exploitation du de forêt, mais à Mourmanie, c'est le célèbre ou les, les célèbres produits, c'est les produits miel de cactus, et puis l'arrivée de maladies varoises hein, c'est un grand obstacle pour nous et très, une menace très, très dangereuse. Parce que euh, les informations que nous obtenons, c'est de euh, les produits de traitement euh, déjà autorisés de Monsieur le marché à d'autres pays, par exemple, à, à pays européen ou je ne sais pas, c'est très très cher pour nous pour les pouvoirs d'achat des paysans à gaz. et place. Et nous, le les autres obstacles, c'est les les contraintes aux moyens moyen, financiers techniques, mais ici, à, je remercie mille fois les, les organismes d'appui comme SiteGrete uh, qui fait de main en main à notre uh, plateforme parce qu'ils uh, donnent des appuis pour réaliser les projets CER. La preuve c'est notre réalisation des de ateliers pour uh, redynamiser, de, uh, promouvoir uh, notre.. Uh,